Salut tout le monde, c'était Eridil. Je reviens avec un nouvel Halo Culture dédié au Paria afin de compléter celui sur Halo Wars 2. Avec ça, on devrait être paré avant Infinite, alors je dis je, mais je ne suis pas seul puisque Matroska va m'accompagner pour cet épisode. Et salut Eridil, salut tout le monde. Je suis ravi de te retrouver pour ce Halo Culture et je parie qu'il va être génial. Hein Parie Paria Enfin, T'as compris quoi le... Oui, oui, le jeu de mots avec les parias, oui, oui, bon, on va peut-être commencer euh, le Halo Culture. Hein Donc, enchaînons avec notre sujet, les parias. Les parias ou banish dans anglais sont une nouvelle faction ayant fait son apparition dans le jeu Halo Wars 2. Dirigée par le charismatique Atriox, elle a été fondée suite à la rébellion de ce dernier envers l'Alliance Covenant peu avant 2550. Contrairement aux Covenant, les Parian ne sont pas guidés par une doctrine religieuse et leur unique objectif est de s'imposer par tous les moyens comme une force majeure dans le bras d'Orion, qui est la zone de la galaxie dans laquelle la majorité des événements de Halo se déroulent. Attardons-nous sur la jeunesse de cette faction, qui reste à ce jour la seule connue à s'être dressée face à la domination Covenant et à leur avoir survécu, celle-ci est notamment décrite dans les comics Rise of Atriox. Tout commence lorsqu'Atriox se soulève face à l'alliance Covenant et gagne le soutien de plusieurs chefs bruts, dont Decimus. Disposant de peu de force, à ses débuts, les Paria vont un peu à peu rafler du matériel en pillant les colonies Covenant et vont réussir à fédérer d'autres factions dissidentes aux Covenant. Trop faibles pour attaquer frontalement les Covenant, les Paria vont alors se livrer à une sorte de guérilla face aux Covenant, préférant des attaques éclairs dans le but de récupérer des ressources et du matériel nécessaires à leur expansion. Cependant, il ne se limite pas exclusivement à des raids sur les Govenants. La première rencontre avec l'UNSC se fera en décembre 2549, lorsque les Paria vont attaquer une armurerie et massacrer ses occupants, dont une unité d'ODST. Il faudra attendre plusieurs mois avant que l'ONI n'apprenne l'existence de cette faction, considérée dès lors comme de potentiels alliés face aux Govenants. Ils ne cesseront de prendre de l'ampleur au cours des années suivantes pour se constituer comme une réelle armée organisée. Peu après les événements de Halo 3, il va rallier le commandant de vaisseau Let Volir à sa cause, qui faisait alors partie d'une flotte gouvernante et ne suivait plus de réel but. Jusqu'en 2558, les parias vont continuer à acquérir du matériel et à constituer leurs forces, mais sans entrer en guerre et en restant actifs au bord de l'espace humain. D'une manière inconnue, les parias vont réussir à atteindre l'Arche, un mois après la fermeture du portail et des événements de Halo 5. Fin mars 2559, c'est au tour du Spirit of Fire et de son équipage d'arriver sur l'installation. Là encore, d'une manière inconnue, suite à 28 ans de dérive. Une série de batailles va alors éclater entre les forces du Spirit of Fire et celles de l'Enduring Conviction qui semble être le seul vaisseau Paria en présence. Atriox va subir plusieurs défaites importantes avec la mort de son bras droit, Decimus, la perte du contrôle du réseau de portails de l'Arche, ou encore son vaisseau-mère, l'Enduring Conviction, pourtant bien supérieur en puissance au Spirit of Fire. Il n'arrivera pas non plus à prendre le contrôle de l'installation 09, perdant de nombreuses troupes avant que l'anneau ne passe en sous-espace. Alors privés de tout moyen de quitter l'Arche, les parias vont chercher à prendre le contrôle d'un vaisseau Forerunner afin de contacter les forces restées dans le bras d'Orion. Cependant, cette opération va s'avérer être un échec suite à l'opération Spearbreaker, entreprise par le Spirit of Fire. En juin 2559, les Parias vont s'intéresser à l'épave de l'ex-capitale gouvernante, Grande Bonté, et entreprendre une opération de récupération à ses abords. Les brutes Pavium et Voridus, en charge de l'opération, vont alors libérer le parasite qui sommeille. Celui-ci va se répandre jusqu'à former un proto-fossoyeur, et l'affrontement atteindra son paroxysme lorsque celui-ci sera détruit. Nous ne sommes pour autant pas certains que l'infection a totalement été indiguée, à l'issue de cette victoire toute relative s'étant surtout soldée par de lourdes pertes pour les Parias. C'est ainsi que les événements de Halo Wars 2 s'achèvent. Il y a peu, nous apprenions que les Parias feraient leur apparition dans Halo Infinite. Il semblerait que ces derniers se dirigent vers ce qui semble être le Halo Zeta sans avoir d'informations sur Atriox. Alors maintenant parlons un peu plus des spécificités des parias. Leur composition est assez semblable à ce que l'on pouvait rencontrer chez les Covenant Des brutes, des élites, des grognards, des mercenaires rapaces ou encore des ingénieurs et des chasseurs sous l'autorité de colonies. Apparemment il y aurait même eu des criminels humains qui les auraient rejoints. C'est donc une armée qui est extrêmement diverse, qui est issue de nombreux groupes rassemblés sous l'égide et la renommée d'Atriox. Et il en est de même pour leur équipement, les Parias sont des pillards et il est en grande partie issu des Covenants. A ceci près qu'ils peignent leur véhicules en rouge, et ils ont aussi pris l'habitude de modifier leurs véhicules en y ajoutant des plaques en métal, ce qui leur donne un style assez unique. Les seuls véhicules construits de leurs mains qui sont connus sont les Rivers et les Blisterback qui sont dans Halo Wars 2. Enfin, les brutes ont tendance à orner leurs armures avec des trophées récupérés sur le champ de bataille, comme par exemple le plastron d'ODST qu'arbore Atriox sur son armure. Alors leur histoire n'est bien sûr pas terminée, mais pour l'instant c'est là qu'on va s'arrêter. La suite de la licence va sans doute continuer de longuement l'écrire, alors on se dit à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive à Vive à